Bon, mais on, on va peut-être commencer. Alors, notre premier, euh, première séance lundi des RES. on est content de commencer, ça nous paraissait évident, en fait, de, de lancer ces débats euh, autour des livres de nos auteurs par euh, une discussion avec Michel Basse, qui vient de publier euh, son anti-manuel de management dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux. Donc, euh, mal, enfin, euh, on peut déplorer quand même cette actualité, mais en même temps euh, s'en réjouir peut-être de ces scandales dénoncés chez Orpea, Corian et compagnie. Donc, euh, José euh, Polard, directeur de co-directeur de la collection L'âge et la vie, va animer cette rencontre. Et euh, donc, pendant une demi-heure, euh, Michel et José vont présenter le livre et ensuite, euh, vous aurez la parole. Vous pouvez aussi intervenir sur le chat. Voilà. Bon, merci à, à tous d'être là pour je suis donc José Pollard, psychologue et psychanalyste, co-directeur d'une collection chez RS, L'Âge et la Vie. Et donc, j'ai le, le plaisir et l'intérêt de vous présenter Michel Bass, euh, qui a publié dans la collection, qui est médecin de santé publique, qui est aussi sociologue et qui a participé à de nombreuses aventures concernant le montage euh, d'un point de vue collectif. Euh, tu sors un livre aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, qui est en plein dans l'actualité. Qui est l'anti-manuel de management dans les EHPAD. D'ailleurs, je précise qu'avec Michel, nous organisons le, le 17 juin une journée formation sur cette thématique. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire euh, auprès des éditions RS, euh, secteur formation. Donc, ton livre, l'anti-manuel de management dans les EHPAD, il tombe pile euh, poil, en fait. Hein, puisque, au fond, actuellement, euh, on est en plein scandale concernant les EHPAD. Et, et qu'est-ce que révèle, au fond, ce scandale concernant euh, l'entreprise Orpea, mais également Corian, puisqu'il y, y, y a des papiers qui sont en train de sortir et des, et des familles qui sont en train de s'organiser. Alors, il s'agit de maltraitance institutionnelle à l'égard des personnes âgées dépendantes accueillies. Euh, moi, il me semble que euh, la, la manière dont l'État euh, réagit, euh, et aussi peut-être les, les journalistes, ça révèle une fiction. Alors, quelle est la nature de cette fiction au fond, l'État aurait été défaillant dans sa manière de, de contrôler ses établissements d'accueil, et au fond, c'est cette défaillance de l'État de contrôle qui, qui expliquerait pourquoi il y a eu ces dérives et, et ces pratiques de maltraitance. Euh, si l'État rétablissait son contrôle, alors tout rentrerait dans monde. Mais c'est ici la force du livre de, de Michel Basse, euh, parce que c est, c est, c est, sa force est de montrer que le problème n'est pas du tout euh, lié euh, strictement aux établissements euh, privés à but lucratif, mais qui concerne l'ensemble des, des établissements qui accueillent des personnes âgées. Et qu'en enfin, qu fait, le problème est plutôt euh, systémique ou institutionnel. Euh, notre propos et euh, notre intervention ne visent pas du tout à critiquer chaque EHPAD en. Euh, de manière individuelle, ni encore moins de critiquer les soignants qui, pour une très grande majorité, euh, assurent les conditions d'une vie à peu près correcte euh, pour ces personnes qui sont en, en, fin de, en fin de leur vie. Non, notre propos, et surtout les propos de Michel, vont, euh, vont, vont se porter sur, au fond, euh, les, la pensée et les théories qui sont à l'origine de, euh, de la construction des EHPAD, qui sont à l'origine de leur organisation, qui sont à l'origine de leur management. Ça va être le cœur de ton intervention. Donc, tu viens de présenter ce type de management. Euh, on verra comment ça se traduit au quotidien. Euh, on verra quels effets ça produit sur les résidents, euh, sur les familles et enfin sur les soignants. Mais d'abord, Michel, je te pose une première question. Euh, et pardon pour l'anglicisme. Tu nous parles dans, dans ton livre de New Public Management. Est-ce que tu veux nous éclairer et nous présenter euh, euh, les premières, premiers axes de, de ton livre Oui, ben, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. Euh, bon, C'est vrai que le livre tombe bien euh, et que... Euh, enfin, tombe bien. Mais n'oublions pas qu'un scandale chasse l'autre. Euh, J'ai écouté euh, jeudi ou vendredi sur France Culture, euh, l'émission euh, euh, Les pieds sur terre, je crois, où ils repassait des, des, des interviews de, dans les EHPAD de, de professionnels et de familles qui datent déjà d'il y a plusieurs années. Et ça avait fait scandale et puis on l'a vite oublié. On a aussi oublié la grande grève de, des soignantes de cet EHPAD du Jura, enfin, on a tout oublié, en fait, et tout d'un coup, ah, il y a de nouveau un scandale. Mais il n'y a aucune raison que ça change grand-chose, et je vais vous dire pourquoi. C'est un peu, le, le, finalement, l'objet le, de mon livre. D'une part, on est quand même dans une, dans une politique, pas simplement la politique de ce gouvernement-là, mais une politique qui dure depuis plus de 20 ans, euh, qui consiste à, à favoriser le, les partenari le partenariat public-privé, qui, qui tente à, à, à valoriser la start-up nation, qui, qui impose sans cesse des économies aux établissements comme aux hôpitaux, hein, euh, publics comme privés. Ce qui me fait dire que la question actuelle, ce n'est pas une question de euh, ces méchants du privé qui se font du pognon sur le dos des vieux. Bon, Ça, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est ce qu'on demande à faire aux établissements, aux EHPAD. Et ce qu'on leur demande de faire, c'est inscrit dans une, dans une technique, dans, une, dans un management technique structuré idéologiquement par ce que disait José à l'instant, le New Public Management. Nouveau management public. Alain Supio, il parle de gouvernance par les noms. Bon, Alain supio le, le juriste, professeur au Collège de France. Que dit exactement, c'est quoi la théorie du New Public Management Je vais dire NPM parce que c'est trop dur à dire. Le NPM, c'est cinq principes. Le premier principe, c'est la séparation des fonctions. On sépare la fonction stratégique, la fonction de pilotage et la fonction d'exécution. Chacun à son niveau hein, et les poules seront bien gardées. Euh, deuxièmement, on fragmente la verticalité. Alors, la verticalité, c'est la manière de gérer, depuis le chef jusqu'à l'exécutant, cette verticalité fragmentée. Et on crée des unités, toujours plus d'unités, plus petites, des unités qui vont être autonomisées. Chaque unité est autonome, et étant autonome, on leur donne à chacune des objectifs à atteindre. Et comme on donne à chaque unité, l'unité la plus petite étant le soignant, par exemple, des objectifs à atteindre, on fixe contractuellement avec chacun ses objectifs et on les évalue. D'où, par exemple, les évaluations annuelles, etc., etc. Et puis, cerise pour le gâteau, on met tout le monde en concurrence. Alors, ce n'est pas simplement les établissements qui sont en concurrence, c'est parce que est tout, tout, tout est soumis à concurrence. On veut avoir des médicaments, on va passer un marché. On veut avoir des couches-culottes, on va passer un marché, etc., etc. Et la principale caractéristique du marché, c'est que le critère principal, c'est le fric, c'est le moins-disant. Voilà. Moins ça coûte cher, mieux ça vaut. Je me souviens, dans un des, des EHPAD dans lequel j'ai travaillé, l'administration a décidé de changer de fournisseur de protection. Tous les soignants ont fait remonter que c'était beaucoup moins bien qu'avant, on leur a répondu qu'ils allaient s'habituer. Elles, les soignantes, les résidents un peu plus compliqués parce qu'ils étaient obligés avec ces nouvelles protections d'être changés la nuit. Donc, cinq principes et ces cinq principes du New Public Management qui sont des principes largement idéologique, ça, ça, ça nous vient d'une volonté très ancienne qui date d'il y a déjà à Paris, pratiquement une centaine d'années en France, de modernisation de l'administration. Qu'est-ce que ça voulait dire, moderniser l'administration Ça voulait dire qu'on pensait que notre administration était trop lourde, trop bureaucratique et qu'elle ne s'intéressait pas assez à l'usager. D'où, en particulier dans la loi de janvier 2002, l'idée qu'on introduise le droit des usagers dans la loi. Le droit des usagers a été introduit au travers d'outils, de recommandations et de procédures. Par exemple, des euh, outils du management, que je vous disais juste à l'instant, et des, et des outils qui concernent les résidents, au nom de leur participation, au nom de... De, de leur place dans l'établissement, que sont le livret d'accueil, le conseil de la vie sociale, euh, le projet de vie personnalisée, etc., etc. Donc, on inclut les principes du management, qui sont des principes quasi idéologiques, dans une volonté de réforme de l'administration pour faire valoir le droit des usagers, et en, dans le même mouvement, en... Bloquant, en, comment dire, en, en, en faisant en sorte que, que ce soit les soignants ou que ce soit euh, euh, les résidents, ils n'aient plus leur mot à dire, alors même que la loi dit justement qu'ils vont avoir leur mot à dire. Par exemple, le Conseil de la vie sociale. Le Conseil de la vie sociale, c'est un espèce de pince que les responsables d'établissement sont tenus de mettre en œuvre, dans lequel les questions sont préparées d'avance. Donc, les principes du New Public Management sont inscrits dans la loi de janvier 2002 et comme il y a, oula, il y a une volonté permanente d'évaluation et comme c'est assez difficile d'observer ce qui se passe dans les établissements, il y a une volonté de produire au travers des recommandations des procédures et des protocoles. Ces procédures et ces protocoles ont une fonction et une, comment dire, une, oui, un objectif d'uniformisation. En effet, pour pour pouvoir observer ce qui se passe dans l'établissement, il faut il faut simplifier. Et c'est un, un, un politiste américain qui s'appelle James Scott qui, qui en parle beaucoup. Il faut simplifier la réalité observée. Pour simplifier la réalité observée, il suffit à l'aide la, à la, à de ces procédures et de ces protocoles de n'observer que des choses extrêmement simplifiées et qui peuvent se réduire à un chiffre. Je vais vous donner un ou deux exemples. Un exemple hospitalier, la durée moyenne de séjour. La durée de moyenne de séjour devient un indicateur de qualité de l'hôpital. Moins euh, euh, la durée du séjour est grande et plus l'hôpital soigne bien. Et, et, et j'ai vu dans un hôpital gériatrique, cette durée moyenne de séjour être reprochée aux médecins. Il bon, y, y a un chiffre qui arrive comme ça. Dans les EHPAD, il y a tout un tas d'outils qui sont, qui sont chiffrés et qui servent à prendre des décisions. Et, et le chiffre devient une espèce de magie. Le chiffre devient une espèce d'idole euh, que, que, qui, qui va nous, nous servir à éviter de penser. Je vais, je vais vous donner. Deux exemples. Le premier exemple, c'est un indice de qualité de l'hygiène dans l'établissement, c'est la quantité de liquide hydroalcoolique consommée dans l'année. Plus cette quantité est élevée et plus la qualité de l'établissement est importante. Je ne vous dis pas en 2009, quand on avait fait des stocks de liquide hydroalcoolique qu'on n'a jamais utilisé, à quel point cette année-là, l'hygiène était excellente dans les établissements. Deuxième exemple, euh, peut-être un peu plus technique euh, que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Euh, le, la question pour les personnes âgées qui sont alitées des escarres est une question importante de santé, de, de santé des, des résidents. Eh bien, Il existe une échelle clinique qui s'appelle l'échelle de Braden qui sert à essayer de voir si le, la personne a un risque de, de développer un escarre ou pas. Cette échelle est sur six, six points très intéressants, la durée de l'alimentation, aliment, l'alimentation, etc. Mais de cette échelle, on en déduit un chiffre unique. Et de ce chiffre unique, on en déduit une démarche à suivre. Alors, j'explique dans, dans mon bouquin que faire des échelles de Braden, les transformer en chiffres uniques, a perdu sa fonction clinique c'est-à-dire que ça ne permet plus de réfléchir à ce qu'il faudrait faire réellement en matière de prévention des escarres, mais c'est un chiffre qui doit être produit au moment de l'évaluation de l'établissement pour montrer que l'établissement s'occupe vraiment des escarres. Donc, plus on aura de chiffres, meilleure sera la prise en charge des résidents. Mais en même temps, on ne va pas essayer de savoir ce qui se passe réellement pour les résidents. Bon, tous ces exemples pour dire que si on n'essaye pas de réfléchir sur le fond à ce, comment sont les comment sont managés euh, euh, les, les établissements et même quels sont les problèmes de fond des établissements médico-sociaux, on n'ira pas bien loin sur les transformations nécessaires de ce genre d'établissement. Je vous rappelle quand même que euh, les, les, la problématique des établissements, c'est pas que le management. Il y a une une problématique qui est liée à l'augmentation des besoins, à la, à la question démographique, si vous voulez, que rappelle Madame de Henzel dans un article récent dans le monde, c'est-à-dire oui, il y a de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de personnes âgées dépendantes et qui ont des besoins, des besoins indubitables, des besoins croissants. Mais ce n'est pas parce que les personnes âgées ont des besoins croissants que pour autant la réponse EHPAD est la meilleure, ou même la seule. Deuxièmement, il y a une évolution très intéressante, c'est que finalement d'où viennent les EHPAD Ils viennent d'une double, euh, double évolution de, de, dans les années 80-90, une évolution hospitalière où il y avait des unités de soins de longue durée, on appelait ça les longs séjours même avant. Ces unités de soins de longue durée ont été estimées trop coûteuses et il fallait fermer ces unités de soins de longue durée et, et donc avoir des établissements qui permettent d'une certaine façon de prendre en charge médicalement ces personnes sans être des hôpitaux. Et puis, mouvement inverse, il y avait beaucoup de maisons de retraite, soit municipales, soit tenues par des associations ou des congrégations, et ces maisons de retraite ont été tenues de se transformer en EHPAD, d'une certaine façon, ça a été un peu plus compliqué que ça, mais je résume, en se médicalisant. Que signifie la médicalisation des EHPAD Ça veut dire, je résume aussi parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça veut dire d'une certaine façon que jusqu'à un certain point, avant la médicalisation, on s'intéressait à comment faire en sorte que la vie des personnes âgées, euh, euh, comment organiser finalement la vie des personnes âgées, quels, ont, elles aient, quels étaient leurs besoins médicaux, mais aussi sociaux, mais aussi psychologiques et ça, ça s'appelle la gérontologie, voire la gérontologie clinique. La médicalisation, ça fait passer finalement la préoccupation d'une préoccupation assez globale vers une préoccupation centrée sur le corps et sur la maladie. Et donc, on est passé d'une gérontologie clinique à de la gériatrie. Et c'est très intéressant de, de voir comment ça se passe maintenant dans les, dans les établissements. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est la prévention des maladies beaucoup plus que la qualité de la vie. Dans ces établissements, euh, bon, euh, ce, ce qui compte finalement, ce qui compte avant tout, et c'est ça un peu la base euh, du, du New Public Management, ce qui compte, c'est euh, euh, gérer le budget. C'est parfois faire des économies, mais en tout cas, euh, maîtriser, son budget. Et cette maîtrise du, du budget a des conséquences lourdes, ce management finalement, qui, qui, dont le but principal, c'est de maîtriser le, le coût et de réduire le coût, a des conséquences lourdes. Elle a des conséquences lourdes pour, euh, pour les, les professionnels, pour les acteurs de ces, de ces, de ces établissements. Euh, par exemple, en prenant, en prenant la fragmentation et la verticalisation, chaque niveau qui devient autonome se voit fixer des objectifs, être responsable de l'utilisation des moyens alloués. En bout de chaîne, prenons par exemple les aides-soignantes ou les femmes de ménage. Les, les femmes de ménage, les aides-soignantes ont des objectifs à atteindre et elles deviennent les seules responsables de l'utilisation des moyens que l'institution met à leur disposition. Je pense par exemple, dans, dans l'établissement où j'étais, que les, les aides-soignantes géraient elles-mêmes leur stock de protection. Elles commandaient les protections. Et si un jour elles dépassaient leur budget, elles se voyaient rappelées à l'ordre. En fait, cette autonomisation des échelons, cette manière de donner des objectifs à tout le monde, cette manière d'évaluer les gens, cette manière finalement de les, de les contraindre à une certaine forme d'autonomie, de les contraindre à une certaine forme de liberté, en fait, si on réfléchit bien, ce n'est qu'une liberté contrainte parce que la détermination des objectifs leur échappe complètement. Mais le New Public Management a aussi des conséquences lourdes pour les résidents. et ce, Malgré le fait que ce New Public Management et la loi de 2002 imposent des outils de participation. Ces outils de participation, vous le savez, qui forment le début de cette loi et qui sont liés à, à, à, à, à la préoccupation de, de, du droit des usagers. Euh, les outils obligatoires, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, contrat de vie sociale, contrat d'accueil, livret, euh, projet de vie personnalisé, ben, en fait, imaginez une personne qui rentre en EHPAD, bon, indépendamment des questions, de sa difficulté à comprendre, ce que c'est qu'un contrat, à comprendre, etc. etc. mais elle n'a pas son mot à dire sur, la, sur, sur son contrat. Euh, elle n'a pas son mot à dire sur les limitations, les contraintes qu'on va lui, opposer, lui, lui imposer au nom, au nom de la vie en collectivité. Euh, je, je dirais presque la chose suivante au nom de leur bien on va augmenter leur dépendance puisqu'elles n'ont plus la voix au chapitre à leur propre vie et ça, ça produit de la maltraitance parfois Bien. Euh, ce que j'essaye de montrer aussi dans, dans mon bouquin c'est que euh, cette, cette manière de faire cette manière de faire qui est imposée, qui s'impose aux établissements, qui est une obligation légale pour les établissements, est une forme modernisée de la soumission avec le consentement des acteurs. Et cette, je vais dire, ce consentement obligatoire, cette soumission volontaire, c'est ça qui empêche le travail d'élaboration collectif et c'est ça qui fait qu'en bout de chaîne, les soignants, sont dans des situations très, très difficiles et les résidents encore plus euh, on parle beaucoup de qualité dans les, dans, dans les EHPAD et si je reprends les deux trois exemples que, que, que je vous donnais tout à l'heure, à savoir euh, le liquide hydroalcoolique le bradène, etc. Bon, je peux en citer, il y en a, il y en a dans mon bouquin beaucoup euh, en fait, euh, la qualité se réduit à la vérification au travers de, de, comment dire, de, de, de démarches d'évaluation, évaluation interne, évaluation externe, qui sont aussi prévues dans la loi, de la vérification de la conformité du fonctionnement de l'établissement aux normes et aux procédures. Euh, Vérifier qu'on est conforme, ce n'est pas une analyse réelle et approfondie du fonctionnement réel d'un établissement. Euh... Est-ce que je peux te poser deux, trois questions Oui, oui, je t'en prie. Alors, en fait, ce que tu nous décris. Euh... Au-delà des murs euh, qui, euh, qui accueillent, les murs des EHPAD qui accueillent euh, ces personnes âgées, ce que tu, ce que tu nous décris, c'est une, une architecture, on va dire, extrêmement bureaucratique euh, et qui semble en fait organiser, ça, ça me fait presque penser à une ruche, et la vie est organisée de manière très, très précise, etc., alors, tu dis, par exemple, et je trouve ça très intéressant, tu dis qu'au fond, la, la, la finalité ou la conséquence des procédures du protocole, c'est de simplifier la, la réalité euh, objective. Or, c est, c est, c est, c est pour tous les cliniciens euh, qui interviennent dans, dans les EHPAD, euh, la clinique, c'est fondamentalement euh, complexe. Donc, on, on peut comprendre la difficulté des soignants, de, de, de traduire euh, la complexité euh, des, des, des personnes accueillies, parce qu'au fond, euh, une vie d'une euh, personne âgée en, en fin de vie, elle est riche et complexe. Et on, on, on se demande comment elle va pouvoir se déployer dans cette architecture que tu, euh, que tu décris. Mais par ailleurs, en fait, euh, tu décris aussi… Euh, ça m'évoque en fait euh, la nécessité pour les soignants, pour tenir dans, ce, dans cette architecture quand même qui n'est pas très humaine, ça m'évoque presque une sorte de défense qu'il faudrait déployer d'un conformisme. D'un conformisme euh, aux procédures, aux protocoles et au fond, euh, euh, et au fond euh, la difficulté de, de, de pouvoir s'épanouir euh, dans cet établissement qui, tel que, les, tel que tu les décris, me permettent d'utiliser à nouveau la, cette image, pour qualifier les EHPAD, de, de, de structure d'accueil hors-sol. Oui, bien sûr. Euh, comment dire euh, C'est une structure bureaucratisée, verticalisée, euh, où on, on fait croire aux gens qui sont autonomes et qui vont décider par eux-mêmes, que ce soit les, les, les professionnels ou les, les, les résidents. Mais en fait, même, même dans la loi, même dans, même dans la charte des droits et des libertés, qui, qui, qui est un, un appendice de la loi de 2002 et qui fait partie des recommandations de l'ANESM, eh la, la liberté des gens, la liberté des résidents, elle est limitée et c'est écrit. Comme ça, dans, dans, dans, dans le texte, elle est limitée par les contraintes de la vie en collectivité. Et cette vie en collectivité, ces contraintes de la vie en collectivité s'imposent à tout le monde. Et où, est, où et quand est-ce qu'on peut en discuter Où et quand euh, le sens qu'on donne à l'action va être posé Où et quand euh, je, je vais, bon, être, être soignant dans un EHPAD, être intervenant dans un établissement médico-social, mais particulièrement dans un EHPAD, c'est être confronté au vieillissement, c'est être confronté à la fin de vie, c'est être confronté à la mort, c'est être confronté au deuil. Ce quand même pas des petites choses dans la vie. Qui sont les aides-soignantes Ce sont, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, c'était des jeunes femmes, parfois très jeunes, parfois 20 ans, 22 ans, qui ont fait un an d'études euh, d'aide soignante et qui, euh, tout d'un coup, se retrouvent confrontés à ces choses absolument incroyables que sont euh, la maladie, la souffrance, la fin de vie, la mort, le deuil. Euh, si ça, ce n'est pas travaillé, si ça, on ne peut pas donner du sens à ce qu'on fait, si euh, la question de la maladie, par exemple, euh, n'est pas, pas quelque chose de compris, ces, ces soignants, ces soignantes, je veux dire des soignantes, elles sont majoritairement, presque, presque en totalité des femmes, euh, vont souffrir. Mais, mais ce n'est pas, pas encore seulement ça. Je vais vous donner un, un, un exemple dans, dans, dans une unité d'Alzheimer de, de où j'étais médecin récemment. Euh, la maladie, donc, devient un espèce de, de marqueur de, de quelque chose qui ne va pas dans le service. C'est-à-dire que les, les, si quelqu'un est agité, si quelqu'un est violent, on va plutôt renvoyer ça à la personne. Hein. J'allais dire presque euh, euh, le résident, c'est le N-1 de l'aide-soignante. Quand je dis N-1, vous savez, on dit « moins N plus 1, il m'a dit que ». Et j'ai dit à moins de moins voilà, de c'est les niveaux autonomisés, si vous voulez. Bien. Donc, euh, le, le résident va presque être le N-1 de l'ex-soignante, c'est-à-dire que quand il va euh, crier, quand il va euh, pousser, taper, euh, ne pas dormir, euh, envoyer promener sa, sa nourriture, etc., ça va être de sa faute. Il va falloir lui fixer des objectifs. Il y a tout un vocabulaire qui existe dans les établissements médico-sociaux. Donner des objectifs à un usager, c'est le recadrer. Bon. et Recadrer, ça veut dire, bon, s'il ne comprend pas, faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui a une démence, c'est quand même assez compliqué. S'il ne comprend pas, c'est de sa faute, mais, mais comme nous, on le supporte, il nous fait du mal à nous, les soignants, puisque nous, on n'y comprend rien, puisqu'il n'y a aucun espace d'élaboration réelle, eh bien, on va faire pression le plus possible sur le médecin, c'est-à-dire on va médicaliser le plus possible la situation, telle qu'on va demander au médecin de calmer la personne par des psychotropes. Eh bien, calmer un dément par des psychotropes, c'est de la maltraitance. Sauf que ne le pas le calmer, c'est de la maltraitance des, des, des soignantes. Mais si on, si on regroupe ces deux pôles de maltraitance, une maltraitance du résident, une maltraitance des soignantes, c'est en fait un résultat d'un résultat mode de management, d'un mode de fonctionnement et d'un mode de, de, de compréhension des choses qui n'est pas, pas inclus dans l'idée qu'on doit se faire du travail. Dans un des établissements où j'étais, j'ai réclamé à corps et à cri qu'il y ait de l'analyse de la pratique professionnelle, c'est-à-dire quelque chose de sérieux avec un, un, un intervenant extérieur formé et, et, et sur des groupes stabilisés, etc., tout au long de l'année, etc., bien, eh bien, oui, ils ont réussi quand même à monter des groupes d'analyse de profession, professionnelle, mais ça n'a jamais été intégré dans le planning des soignantes. C'est-à-dire que, en fait, les soignantes allaient au groupe si elles étaient là ce jour-là et si elles n'avaient pas trop de boulot. Donc, c'est tout ça les conséquences si vous, si vous voulez de, de, de, de ce fonctionnement managérial, de ce fonctionnement euh, euh, contraignant, de ce fonctionnement obligatoire qu'on appelle le New Public Management euh, Donc pour information hein, vous, pour tous ceux qui nous écoutent, vous avez la possibilité de poser des questions euh, en passant par le chat donc n'hésitez pas ou euh, ou intervenez directement, toutes les questions seront pertinentes. Alors, en fait, je voudrais poursuivre, je voudrais aborder un point avec toi et, et, et entre parenthèses, il faut absolument qu'on esquisse, parce qu'on n'aura pas le temps, quelles peuvent être des alternatives à ce type d'établissement. Le point que je voudrais aborder avec toi, c'est suite à un échange qu'on a eu il y a quelques jours, tu me parlais d'un concept, d'une notion de Judith Butler, hein, la, pleurabilité, la pleurabilité. Donc, si j'ai bien compris, mais je vais te laisser développer, la pleurabilité, ça qualifie, le, le, le, on va dire, une caractéristique qu'auraient certaines populations, qu'on puisse les pleurer ou ne pas les pleurer. Et est-ce que tu peux développer un peu cette notion oui, oui. Alors, la pleurabilité, la moi j'aime bien ce mot-là, mais je pas à le prononcer. <rire> la pleurabilité, c'est un concept de la philosophe américaine Judith Butler, hein, les profs à, à Berkeley. Et je vais vous donner un exemple très, très évident pour, pour comprendre ce que c'est que la pleurabilité. Ça fait une semaine que, que tous les médias du monde suivent euh, le sauvetage du petit Ryan. Vous avez entendu parler. Ce petit Ryan, c'était un, un, un petit Marocain qui est tombé dans un puits. Bon, Malheureusement, il est mort. Hein. C'est terrible. Bon. Mais voilà, ce petit Ryan a été pleuré dans le monde entier. Mais si ce petit Ryan avait été avec sa mère dans un radeau pneumatique dans la Méditerranée et qu'il était mort, est-ce qu'il aurait été pleuré On n'aurait même pas eu connaissance de son existence et cette, cette distinction de pleurabilité entre des gens et d'autres, ça forme le lit de la violence, dit Judith Butler. Alors pourquoi moi j'emploie ce, ce terme-là Parce que euh, d'une certaine façon, rentrer en EHPAD pour une personne âgée, c'est abandonner une dimension de son existence qui faisait de cette personne-là une personne pleurable. Alors bien sûr, alors, peut-être encore un peu de famille, mais, mais la pleurabilité c'est un concept social, pas seulement psychologique. Et donc, euh, abandonner, ça veut dire, je, je ne fais plus mes courses, je ne décide plus de ce que je mange, je ne, euh, je ne décide plus de l'heure à laquelle je mange, je, je, tout ce qui faisait, et, et, et je, ne, je ne maîtrise plus qui je peux voir, qui je ne peux pas voir, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne peux pas aller, euh, voilà, je... Si je veux sortir dehors et que je ne préviens pas, ça va être une catastrophe. Enfin, tout ce qui faisait mon insertion sociale s'essiole vraiment, vraiment lourdement. Et à un certain moment, cette personne-là disparaît des écrans. Elle est en EHPAD, elle n'est plus nulle part. D'ailleurs, j'ai écrit dans, dans mon précédent bouquin « Mort de la clinique que, » qu'il fallait faire une distinction entre un lieu de vie et on dit souvent que les EHPAD sont des lieux de vie, et un lieu d'hébergement. Un lieu de vie, c'est un, un lieu qui est habité par les gens. Un lieu d'hébergement, c'est un lieu d'accueil de, de, temporaire, dit, dit le dictionnaire, temporaire, hein, en attendant la mort, disons. Bon. Euh, donc la pleurabilité, euh, ça veut dire que euh, le sort qu'on réserve à nos personnes âgées avec ce genre d'établissement, tels qu'ils sont, qu sont dans leur ensemble. Il y a des exceptions, bien entendu. Il euh, et, et, et y, y, y a des gens qui essayent de faire autrement, même avec ces, même avec ces contraintes. Mais le sort qu'on réserve à nos, à nos personnes âgées dans notre société aujourd'hui en France, c'est que ces gens-là, on les oublie. Ils, ils ne font plus partie des gens dont on va pleurer la mort, sauf exception. Tout d'un coup, il y a eu une épidémie de Covid et c'était ces personnes-là qui mouraient et on les pleurait, ou plutôt on les déplorait. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Donc, j'ai quelques questions à te poser de la part de nos auditeurs. Euh, donc, une question qui semble concerner probablement la participation, puisque la personne… Euh, C'est une… C'est Elisabeth monnier Mussy qui, qui est psychologue en EHPAD qui pose cette question. L'APP est selon moi fondamental, mais comment faire dans un établissement qui héberge des personnages indépendants La participation de soignants se fait au détriment d'autres et le roulement de celles et ceux présents semble difficile pour tenir un cadre aussi présent. Ce que je comprends, c'est euh, comment participer à des, euh, à, à des, à des réunions euh, d'équipe où on va réfléchir, enfin, peut-être tu as compris autre chose, mais euh, l'APP, je, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. APP. L'analyse de la pratique professionnelle. Ah oui, d'accord. Hum. Bon, alors, donc, est-ce que tu peux répondre euh, Il nous reste oui. euh, à peine 20 minutes et on a d'autres questions. Oui, bien sûr. Le, mais le, le, dans l'établissement où j'étais jusqu'à jusqu ma retraite, là, au 1er janvier, et quand je réclamais qu'il qu y ait des réunions d'équipe et pas simplement des gens présents, je m'explique. Les réunions d'équipe, c'est en fait les professionnels qui sont là le jour où il y a, où est programmée la réunion. C'est pas l'ensemble de l'équipe. C'est au mieux un tiers de l'équipe. Et donc, je réclamais qu'il y ait des réunions d'équipe avec tout le monde. Et on m'a répondu avec constance et détermination que ce n'était pas possible. Avec les plannings qu'on avait, ce n'était pas possible. Bon, je leur ai répondu, mais attendez, j'ai travaillé avec un, un responsable d'établissement, peut-être qu'il m'écoute là, s'il m'écoute, je le salue, euh, un, réta, un, un responsable d'établissement qui sait faire des plannings avec l'ensemble des professionnels pour que chaque semaine, il y ait deux heures de réunion tous ensemble. Et tous ensemble, ça veut dire avec le responsable, avec le, le psychologue, avec euh, l'animatrice, avec l'infirmière coordinatrice, avec le médecin coordinateur, avec euh, les femmes de ménage et avec la maîtresse de maison. Voilà. Moi, j'ai fait sept ans dans un établissement où il n'y a pas une seule réunion d'équipe où les femmes de ménage étaient présentes. Pas une seule. Or, s'il y a des gens extrêmement importants pour les résidents, c'est les femmes de ménage. Elles passent dans les chambres tous les jours. Elles discutent avec les gens. Elles les, elles, elles, elles embellissent. C'est très intéressant. Ce, ce, ce, ce responsable d'établissement, il voulait pas appeler les femmes de ménage des agents de service ou des femmes de ménage, mais des embellisseuses. Voilà. Ça changeait déjà la manière de se comporter avec les avec les collègues. Alors une autre question. Euh... Puisque la qualité de service des établissements ne se réduit pas à des indicateurs chiffrés et à la conformité réglementaire, comment analyser cette qualité de façon plus profonde et structurelle Vous évoquiez l'analyse de la pratique professionnelle. Y a-t-il d'autres éléments Alors, ça, c'est une question de, de fond. Hein. C'est-à-dire que euh, ce qu'on nous demande, c'est… Ce euh, de produire des indicateurs chiffrés. Et quand on. on, on, on alors, le, la procédure, c'est l'évaluation. La procédure, c'est l'évaluation interne, c'est-à-dire des groupes de travail à l'intérieur de l'établissement ou de l'institution, qui, à l'aide de ces indicateurs, va produire de l'observation mais d'une observation simplifiée. C'est des groupes qui travaillent assez loin de, de, la, de la pratique quotidienne et les, les réels soucis des, des, des soignantes ne sont pas contenus dans ces indicateurs ou assez peu. Donc, euh, et puis ensuite, l'évaluation externe, c'est-à-dire un expert de la NES, enfin, c'est peut-être plus exactement comme ça aujourd'hui, mais qui vient, qui passe au maximum trois jours parce que tel est le budget et qui, et qui vérifie donc, que, que les indicateurs, s'ils ont bien été euh, observés, s'ils ont bien été colligés et s'ils ont bien été analysés. Bon. Donc, ça, c'est la règle. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si on veut faire autrement de l'évaluation, il faut s'en donner les moyens, il faut s'en donner le temps et il faut nécessairement, j'allais dire deux choses. Une chose que tu m'as dite l'autre jour, José, c'est euh, euh, que l'évaluation soit participative. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, ou que l'évaluation soit ça, une auto-évaluation, on Bon, Une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a pas dit grand-chose. Parce que pour qu'il y ait évaluation, il faut qu'il y ait une distanciation par rapport à la pratique. Et la distanciation en, en, en circuit fermé, pour moi, ça ne marche pas. Il y a nécessairement une perception, une observation, une, une, une analyse, une enquête même, de quelqu'un de l'extérieur qui vient rapporter pour discuter. Euh, J'avais appelé ça, en, en son temps, la polarisation. C'est-à-dire, il y a nécessité de polariser un débat. Si le débat n'est pas polarisé, il ronronne. Et on, on se satisfait de nos petites problématiques. Non, c'est assez compliqué d'imaginer ça. Sauf que pour l'imaginer, euh, il faut, il faut changer la loi, quasiment, parce qu'il faut que ce travail d'analyse, ce travail d'observation fine, ce travail de remontée de l'information qualitative quotidienne, deviennent une, une nécessité du travail quotidien des équipes. Ben, ça veut dire, entre autres, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il faut augmenter aussi le personnel. Parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit bien, euh, euh, il y a une partie du temps de, des soignantes qui a été complètement neutralisée par le management. On a, on a calculé dans les différents établissements où je suis passé que cette neutralisation du temps des soignantes, c'est à peu près 30 de leur temps à passer derrière l'ordinateur bon. pour produire des chiffres qui servent à rien bon. ou, des, ou des transmissions dites ciblées, c'est-à-dire sur tel ou tel point répertorié à l'avance que personne ne lit jamais. Bon. Ben, si ces 30 de temps on l'utilisait autrement, on pourrait avancer déjà dans une réflexion collective sur le sens qu'on donne à l'action. Mais j'ajouterais, l'EHPAD, c'est des gens qui sont professionnels, l'EHPAD, c'est des résidents, l'EHPAD, c'est des familles, et l'EHPAD, c'est inscrit dans un tissu social. Euh, je pense que, euh, par exemple, les élus locaux, les différents types de professionnels qu'il y a dans le territoire deviennent des partenaires à part entière. Je me souviens avoir visité il y a quelques années un, un EHPAD assez, assez intéressant dans l'Isère, à Kroll, la maison de Kroll, qui s'est constituée avec la population et avec les élus de, de, de cette ville, et, et avec cette idée que qui était déjà d'ailleurs une idée assez ancienne, puisque Fernand de Ligny avait fait ça avec les enfants avec les autistes. C'est-à-dire que si quelqu'un sortait, allait en ville, eh bien les, les commerçants devenaient partenaires pour les surveiller un peu, les ramener s'il y avait besoin et, et, et veiller sur les gens. Et, et ça... Tout ça, ça se construit. Oui. Donc, euh, Kroll, c'était expérimental. Ah oui, quoi. faire différence, c'est de l'expérience. Oh, il n'y a pas que Kroll, hein. il y a d'autres ah, EHPAD. Par exemple, il y en a un qui est assez connu, je n'ai plus la, la, la, le nom du village, mais en Bretagne, où euh, au fond, euh, les portes étaient ouvertes. Et, euh, donc, comme c'était des, des, les, les anciens qui étaient hébergés en EHPAD, c'était des anciens du, du village, et donc tout le monde les connaissait, les intégrait dans les groupes de discussion, prendre un verre et les raccompagnait. Donc, ce qui est intéressant là, et ça, ça nous... On a encore trois, quatre questions, puis il y en a probablement d'autres qui arriveront, mais on n'aura pas le temps de les traiter. Ce qui est intéressant avec, ces, avec ces, cet exemple, c'est qu'il faudrait qu'on évoque, ben alors très vite, euh, je vais te dire les questions, il faudrait qu'on évoque les alternatives de manière vraiment euh, euh, synthétique, euh, et j'ai d'autres questions. Euh, euh, j'ai une, une question sur euh, un EHPAD adhérent à la charte Humanis. Est-ce qu'on est constate des différences, des améliorations voilà, je, Et puis, il euh, euh, y a quand même donc, euh, une animatrice en EHPAD qui pose euh, au fond euh, la question de comment impliquer la direction qui ne, ne serait pas assez présente et donc. Euh, ça, c'est intéressant, elle n'est pas assez présente et donc, elle ne peut pas se rendre compte, au fond, de la réalité de ce qui est vécu euh, euh, par les soignants et les résidents. Euh, une autre question qui reprend la, la difficulté de l'analyse des pratiques avec, ben, je pense que tu l'avais déjà évoqué, et ça, il faudra qu'on le traite lors de la journée formation, mais de manière plus approfondie, c'est-à-dire c'est une vraie réalité, le peu de personnel... Et comment organiser quand même des temps, donc ce qui veut dire impliquer probablement la direction dans, dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme question encore euh, euh, moi, une question sur l'évaluation. Euh, bon, bah, qui, qui confirme, euh, qui confirme, euh, euh, qui confirme ton analyse et, euh, et donc euh, voilà sur. Euh, sur l'idéologie et le semblant de, de travail participatif. Enfin, voilà quelques pistes, il nous reste dix minutes, Michel. Je te laisse oui. un défi. Euh, bon, on va jeter. résoudre tout là en dix minutes, c'est bon. Allez. Euh, bon, quand tu as dit le mot alternative, euh, j'ai pensé que, oui, il existe déjà des alternatives, il existe des gens qui essayent des trucs, il existe des, des, des établissements qui fonctionnent différemment. Il existe des tendances, euh, les pads à domicile, l'accueil de jour, enfin, il, il, y a, il y a plein d'idées comme ça. Bon. Je, je me souviens d'avoir euh, inauguré à Valence, quand, euh, quand je travaillais au Conseil général de la Drôme, un établissement géré par l'entraide protestante, qui avait regroupé un établissement pour personnes âgées, un foyer de jeunes travailleurs et un foyer d'accueil de, de jeunes femmes avec enfants. Euh, c'était assez, assez bien fait c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait une opportunité c'est que les bâtiments étaient dans le même, le même quartier ils avaient pu réunir les bâtiments faire des espaces en commun à, tout, à tous ces gens-là mais ce qui m'avait le plus intéressé c'était les liens qu'ils faisaient bon, par exemple, les jeunes travailleurs qui acceptaient de s'occuper des personnes âgées euh, voyaient leur loyer réduit ce n'était pas une vraie rémunération, mais ce n'était pas non plus du bénévolat. Les personnes âgées qui étaient encore assez valides pouvaient garder les enfants des jeunes, des jeunes mères qui allaient à Pôle emploi ou qui allaient en, en stage de formation. Et, et tout ce petit monde pouvait manger ensemble. Et je me suis toujours demandé, mais d'où ça vient que les personnes âgées, on les mette dans un établissement entre elles je me souviens, euh, je ne suis plus très sûr, c'était en Bretagne aussi, euh, d'un établissement où ils avaient mis la bibliothèque municipale à l'intérieur de l'établissement, de telle sorte qu'il y ait un brassage de population, que les gens puissent se rencontrer. Non, le, le, le, les alternatives, elles nécessitent, à mon avis, deux choses. Elles nécessitent de la méthode, de la méthode que moi j'appelle le développement social local, c'est-à-dire quelque chose où, avec euh, euh, euh, les élus, avec euh, la population, avec les professionnels, on se met à réfléchir ensemble à ce qu'on ce qu devrait faire quand il y a des besoins dans le territoire. Ce qui nécessite que les acteurs locaux de, redeviennent à, un peu légitimes pour, pour dire quels sont les besoins de leur territoire. Bon. Donc Développement social local, euh, définition des besoins, élaboration collective... Euh, voilà, ça c'est des méthodes, c'est des méthodes qui existent, qui sont éprouvées. Euh, j'étais longtemps militant dans la fédération des crèches parentales, par exemple, et, et, et si les crèches parentales, ça s'est ça, développé comme ça s'est développé, c'est bien parce que créer une crèche parentale, ça nécessite des parents, ça nécessite les élus, ça nécessite euh, les, les services de l'État, et, et tout ça se construit ensemble et le développement local, c'était vraiment euh, la méthodologie euh, de développement des crèches parentales. Donc, je pense qu'on peut s'en inspirer. Et puis, deuxième point, et ça, je trouve que c'est peut-être encore plus important que la méthode, c'est qu'il s'agirait qu'on refasse confiance aux acteurs locaux. Je pense qu'il y a des... des, des, des, des des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui sont pleins d'idées, mais leurs idées, on n'arrive plus à les mettre en œuvre parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est la, la puissance publique, l'État, par exemple l'ARS en ce qui concerne la santé, qui détermine les besoins du territoire et qui fait des appels à projets en disant c'est comme ça que vous devez faire et c'est comme ça que ça doit marcher. Je pense qu'il faut revenir à une époque où on était capable de faire confiance aux acteurs, de les laisser développer leurs projets et de les accompagner dans leurs projets. Donc ça, c'est pour les alternatives. Euh, la charte humaniste, euh, bon, probablement, ça change des choses. Il n'y a, a pas de raison que quand on commence à réfléchir éthiquement dans une pratique, ça ne change pas des choses. Mais je je n'en sais pas plus et je n'irai pas plus loin. Euh, comment impliquer la direction Alors ça, c'est très intéressant. Parce que je vous ai dit au départ que le new public management, c'était la séparation des fonctions entre stratégie, pilotage, exécution. Séparation des fonctions, ce n'est pas pour aller se mélanger. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, euh, après, ben, moi, manager, je vous donne vos objectifs et vos moyens et c'est à vous de trouver la manière de faire pour atteindre vos objectifs. Donc, il y a, y a, y a dans, dans, dans le principe même du New Public Management, dans le principe même de la loi de, 2000, de janvier 2002, dans le principe même euh, des, des, des outils et des méthodes qui sont proposés, y a, le principe, c'est la séparation. Et cette séparation, elle est augmentée par le fait que, comme chaque niveau est hiérarchisé, il est vertical. Chaque niveau est hiérarchisé, ça veut dire que si le niveau d'au-dessus de participe au niveau d'en-dessous, eh bien on n'est pas à l'aise pour parler. C'est-à-dire qu'en fait on ne travaille pas ensemble réellement. Et, et donc comment impliquer la direction ben, Il faut déjà changer de mode de management. Et ça, ça, ça, ça me semble, ça me semble tout à fait euh, tout, bon, tout à fait essentiel. C'est-à-dire que euh, quand on dit euh, « Ah, oh, mais cette, ce qui se passe dans les EHPAD, c'est affreux, toute cette maltraitance qu'on voit apparaître, ce scandale d'Orpéa, etc. etc. » D'accord, mais encore faut-il élaborer quelque chose pour comprendre d'où ça vient, sur quelle théorie de la soumission ça repose, sur quelles lois, euh, finalement, euh, euh, les, les, les établissements sont obligés de, de, de, de s'ajuster, quels sont les, les, les outils et les méthodes, on est obligé de mettre en place. Quels sont les indicateurs d'évaluation Je pense, par exemple, à un outil absolument incroyable qui s'appelle le projet. Le projet, projet d'établissement, projet de service, projet de soins, projet de vie, projet de santé. On fait des projets tout le temps. On nous demande de faire des projets tout le temps, mais c'est très intéressant. Le, le projet. Ce qui est écrit dans le projet, c'est du copier-coller des recommandations. C'est pas du tout quelque chose qu'on s'engage à faire c'est un, un bout de papier qui reste dans, dans quelque chose et qui est obligatoire, donc on pourra le produire lorsque vient, vient l'évaluateur. Euh, et, et si jamais, si jamais quand l'évaluateur vient, un des acteurs, par mégarde, demandait à parler en privé à l'évaluateur, il se fait virer. Ça m'est arrivé, moi, médecin-coordinateur d'un établissement, le jour où il y avait l'évaluation externe, j'ai demandé à parler en privé à l'évaluateur parce que j'avais des choses à lui dire que je ne voulais pas que tout le monde entende dans les groupes de, de travail et de pilotage, c'était un jeudi le lundi j'étais mis à pied voilà. ça c'est de, de, de l'expérience absolument concrète euh, donc c'est pas, pas très facile voilà. euh, bah, j'espère je, que je m'adresse aussi à Marie-François j'espère qu'on qu gardera en, en mémoire les les, les, les questions par chat, parce que Michel, tu pourrais t'engager et répondre euh, euh, non, mais euh, en donnant oui, je le, peux, je peux, je peux. En, en quelques lignes et avec le temps. Donc, je ne sais pas si techniquement c'est possible, marie fortoise Bon, tu, tu, on verra. Ouais, je ne sais pas du tout, on va regarder. Euh, D'accord. Je ne suis en pas fait, sûre euh, que le chat, ça reste, mais bon. D'accord. Mmh. Tant pis. Donc, en fait, il y, y a beaucoup de questions. Je peux pas toutes les dire. Il nous reste une minute. Euh, je voudrais en briller juste sur un point, et ça sera très bref. Euh, au fond, euh, euh, pendant longtemps, il euh, y avait ce que proposait. C'était des appels à projets, de, des expériences sur le terrain que proposait la Fondation de France, et particulièrement dans la Fondation de France, la Fondation Bruno Et c'est vrai que j'ai participé à quelques appels à projets, euh, et c'était intéressant de voir toutes les initiatives et... Euh, dans des EHPAD hein, classiques, il y a beaucoup de gens qui ont de l'inventivité, qui ont envie d'expérimenter, euh, il y a de la ressource là. Et, et, et j'ai vu avec un effarement depuis quelques années, au fond, la silver economy transformer ça en des espèces de choux publics, euh, et au fond, d'une certaine manière, préempter cet espace d'invention, d'innovation, voilà la fameuse innovation, et euh, ben, j'aimerais bien que, que la Fondation de France garde euh, cette capacité qu'elle avait de faire émerger et peut-être de faire mieux savoir tout ce qui est euh, inventé au terrain et peut-être euh, qui pourrait être réalisable, euh, ajusté à chaque situation. On a peu de temps où c'est même terminé, je crois. Michel ben, en tout cas je remercie tous les gens qui sont présents j'étais en train de regarder un peu les, les, les questions enfin, les, les, les commentaires etc qui... Sylvain me dit ouais. qu'il les a enregistrés et qu'il pourra vous les transmettre euh, éventuellement oui. euh, pour des oui, réponses ben, je, je, peux, je, peux mm. faire, je peux faire ce travail là sans, sans souci il <rire> euh... bon, euh... y a le livre qui apporte aussi pas mal de choses <rire> bon. je pense qu'en lisant le livre il y a quand même un certain mode. de mm. De... Alors, le livre, hein, il, est, il, est, il est structuré avec un chapitre qui, qui s'occupe de, de, de la théorie du management, de, de, la, de la... Que, que ce que ça signifie théoriquement le management. Ensuite, il y a un, un chapitre qui s'intéresse à, à comment est fabriquée la loi et ce qu'elle signifie vraiment, cette loi en particulier de 2002, qui est, qui est une réforme de la loi de 1975. Il y a un troisième chapitre qui s'intéresse à cette démarche, à, un peu hallucinante qui s'appelle le projet, et puis un, un quatrième chapitre qui s'intéresse aux, aux, aux différents outils de mesure, et puis dernier chapitre qui propose des alternatives méthodologiques, voilà comment est structuré le, le bouquin. Euh, donc, euh, que fait-on maintenant, Marie-Françoise eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés la semaine prochaine, lundi prochain, autour du thème du burn-out, avec Corinne Lebars qui, vient, qui a dirigé un livre qui s'appelle « Réussir son burn-out ». Et il sera, la, la rencontre sera animée par Dominique Lullier, directrice de la collection Clinique du Travail. Et avec Pascal Moulinier, qui sera là aussi dans la discussion. Voilà. Ben merci beaucoup à tout le monde pour cette première rencontre qu'on va poursuivre voilà, tout au long de ces lundis. Merci bien. À bientôt. Merci à tout le monde. <rire> au au revoir. revoir. Au revoir.